Coucou Moi c'est Marion de Green Martha, sur ma chaîne on parle couture, créativité écorcer, et corset et c'est à peu près tout ce que vous savez sur moi jusqu'ici si vous êtes spectateur de ma chaîne. Pour compenser un peu ça, j'ai repris la liste des 20 questions qui avaient été lancées il y a quelques temps par Robin de la chaîne So Loud, que je vous mets en lien là, pour me présenter un petit peu et vous raconter comment je suis tombée dans la marmite du costume historique. Alors mon tout premier costume, je n'ai pas réussi à retrouver de photo. Si on parle maintenant de mon premier costume historique, une amie à moi organisait des soirées enquêtes dans un cadre victorien et j'avais développé un personnage et j'avais envie de lui faire le costume. J'avais déjà quelques notions de base. Je savais qu'il fallait un corset en dessous. Alors le corset, au niveau de la forme, il n'était pas trop mal. C'était un patron de euh, Laughing Moon. Ce patron est toujours pas mal. C'est un corset victorien de base. La réalisation c'est autre chose, à l'époque je ne savais pas où trouver un busque, donc il est fermé par une bande de crochets. je crois que j'ai mis trois épaisseurs, j'avais pas trouvé de coutil, donc j'avais mis du jean avec une épaisseur de coton en plus, l'extérieur c'est du synthétique, enfin, la forme est bonne on va dire. La jupe honnêtement je ne me rappelle même pas si j'ai vraiment utilisé un patron, le tissu n'est pas bon, il est beaucoup trop souple, la coupe est mystérieuse même pour moi. Et le corsage, j'avais trouvé un patron sur le site marquise.de, si le site existe encore je vous le mettrai en barre d'infos en bas, c'était donc un patron ancien, mais un patron 1900. Je ne sais pas pourquoi j'avais pris particulièrement celui-là plutôt qu'un autre. Au niveau de l'ajustage, la, de c'était bien à part en dessous de la taille où ça fermait pas. J'étais extrêmement fière. Quand j'ai fini cette tenue, on a fait des photos, un photoshoot. Rétrospectivement, je suis encore super fière de moi parce que j'ai réussi à faire ça alors que jusque-là, j'avais fait deux déguisements et trois robes pour poupées, deux robes pour poupées, donc j'avais appris énormément de choses. J'étais allée chercher les informations et j'avais réussi à avoir quelque chose de fini. Alors bien sûr, aujourd'hui, je ne ferai pas la même chose que ça. Mais ça a été le point de départ qui a fait que je me suis intéressée au costume historique, à des techniques de couture de façon un peu plus globale, à la corsetterie, petit à petit, jusqu'à changer de métier et devenir couturière. Je vais faire très bientôt une série de vidéos sur comment commencer la couture, comment se lancer dans le costume historique. Je veux vraiment vous encourager et vous dire de surtout, surtout... Ne pas comparer vos débuts, vos premières réalisations, à ce que va faire quelqu'un qui a 10, 20 ans d'expérience, qui a passé du temps à faire des recherches, à apprendre des nouvelles techniques. Il y a vraiment une courbe d'apprentissage et on a tous commencé quelque part. Et croyez-moi, pour moi, les débuts, ils étaient pas forcément glorieux. Quel est le costume que j'ai fait que je préfère Alors si on reste dans le costume historique... Ça a un peu toujours tendance à être la dernière tenue que j'ai finie, celle sur laquelle j'ai passé du temps, donc c'est vrai que là une grosse tendresse pour ma petite blouse 1895 avec la jupe de randonnée assortie, après je crois que j'ai aussi un gros faible pour mon casaquin plissé, parce que je l'ai fait lors d'un atelier avec deux amis couturières et qu'on a utilisé des techniques d'époque pour se draper les casaquins sur nous. Il est entièrement cousu à la main, c'est la seule tenue sur laquelle j'ai fait autant de travail à la main, donc au niveau technique, au niveau apprentissage, ça a été à la fois un gros morceau et une vraie partie de plaisir. Un costume que je rêve de faire. J'ai toujours ce projet de me constituer une garde-robe du milieu des années 1890. C'est à chaque fois que c'est mon amour éternel, les années 1893 à 1898. J'ai bien sûr une demi trouzaine de corsets historiques ou fantaisie dont j'ai les concepts quelque part dans ma tête ou sur des papiers que j'aimerais faire. Après, c'est le genre d'envie qui évolue. Je sais qu'il y a 5 ans j'avais des envies très précises de faire certaines tenues et maintenant je regarde les robes et je fais... Non, je vais faire autre chose en fait. J'ai pas une tenue que je rêve de faire depuis des années, LA robe avec un grand L et un TM après, non. Ce que j'aime et que je déteste en couture. Alors on va commencer par ce que je déteste, je déteste, j'abhorre, je ferai à peu près n'importe quoi pour m'y soustraire, les boutonnières. globalement je n'aime pas tout ce qui est ajouter des fermetures donc euh, poudre des crochets, poudre des pressions, insérer des fermetures éclairs coudre des boutons mais faire la boutonnière en elle-même c'est vraiment le truc que je déteste le plus curieusement j'aime bien broder des œillets. à l'opposé quelque chose que j'aime beaucoup c'est toutes les petites finitions à la main faire un ourlet invisible un rabattre un biais, ajouter de la dentelle et des petites décos, coudre des petites perles une par une, c'est quelque chose que je peux faire devant une vidéo YouTube, sur le canapé en regardant une série, en discutant et en prenant le thé avec des amis, puis c'est un côté méditatif, reposant et généralement quand j'en suis à ce stade là, c'est que la fin est tout près. Et puis, dès que je suis dans la phase de décoration où j'ajoute des embellissements dessus, c'est aussi quelque chose qui est très créatif, où je laisse vraiment libre cours à mes envies. C'est comme dessiner mais avec du tissu. Donc c'est quelque chose que j'adore. Laine ou soie J'aime beaucoup la soie. Si on me propose de me rouler dans un tissu, je pense que le velours de soie, ce serait un truc que j'adorerais. Par contre, si c'est pour coudre, le velours de soie, je vais me mettre à courir très très vite, très très loin. Il y a quelque soit de bonne qualité, des taffetas qui se tiennent bien, qui sont à peu près sages. Sinon, de la laine. La laine, c'est bien. La laine, ça obéit à ton fer à repasser. Un petit coup de vapeur, on peut la former, on a des bords qui se marquent bien. En général, ça ne craint pas l'eau autant qu'une soie qui va faire des choses bizarres. Si on la repasse, et que le fer fait « Oups, j'ai fait un petit pipi ». Les fils, quand on coud à la main, ils se perdent dans les épaisseurs. C'est beau, c'est merveilleux, c'est un tissu que j'adore. Est-ce que je préfère une sortie à thème imposé ou une sortie à thème libre Je fais plus tellement d'événements en costume en fait. Je suis un peu l'ermite dans ma grotte avec plein de livres. J'aurais tendance à dire un thème imposé parce que chez moi, en tout cas, le fait d'avoir un thème précis et une contrainte forte, ça va me pousser à être plus créative. Ça va m'obliger à sortir un petit peu de ma zone de confort, à aller faire de nouvelles recherches. Du coup, en général, je vais apprendre plus de choses et être plus contente du résultat parce que ça aurait été un petit peu plus un défi que quelque chose où je peux choisir tout ce que je veux. Est-ce que je préfère un grand bail ou un petit dîner entre intimes. Un petit dîner, mais vraiment tout petit, hein, 3 ou 4 personnes. Comme je dis, je suis un peu inermie. Je suis très introvertie, de façon générale. J'ai du mal à savoir comment les gens communiquent dans la vraie vie. <rire> Quand il n'y a pas un écran et qu'on n'a pas le temps de réfléchir et de faire trois prises. Du coup, les grandes manifestations avec plein de monde, pour moi, c'est très angoissant. Et généralement, je suis une plante verte dans un coin. Couture à la machine ou couture à la main Les deux ont leur mérite. J'aime beaucoup les petites finitions à la main. Par contre, il y a des choses que je ne ferai jamais autrement qu'à la machine. Coudre du coutil à la main, c'est la mort des doigts. Sans parler du côté rapidité qui fait qu'à la machine, on va aller vraiment plus vite sur les grandes, grandes coutures. Pour tout ce qui est maille, je ne travaille qu'à la surjeteuse. Parce qu'à la main, c'est pareil, c'est assez terrible. Perruques, extensions ou rajouts J'ai tendance à prendre mal de tête dès que j'ai un peu trop de poids sur le dessus de la tête. Même là, cette coiffure, c'est limite. C'est sans doute pas quelque chose que je tiendrai toute la journée. Euh, du coup, les perruques, je n'ai même pas essayé. En général, je me débrouille avec mes propres cheveux, quelques rajouts. Je suis pas forcément la personne la plus à l'aise avec les cheveux. Quoique avec un peu d'aide et en suivant des tutoriels, j'ai pu faire des choses pas mal. Donc 5 recommandations de petites entreprises liées au costumes. Alors je vais essayer de rester dans des entreprises dont j'ai testé moi-même les produits. En premier Atelier Sylph, ce sont des patrons de corset qui sont relevés tous sur des modèles anciens. Ils sont extrêmement précis avec des instructions très bien présentées. Avec chaque patron vous avez toujours une série de photos extrêmement détaillé du corset sur lequel a été relevé le patron. La contrepartie c'est que ce sont des tailles uniques qu'il faut donc faire un petit peu d'ajustement pour les mettre à votre taille. Je ne les conseille du coup pas forcément aux débutants mais aux gens qui ont un petit peu d'habitude de comment adapter un patron à vos mesures. En deuxième les patrons de Wearing History c'est une entreprise anglaise, je vais beaucoup donner de références en anglais. Si vous voulez vous lancer dans le costume historique c'est un énorme plus d'être un peu peu dégrossi au moins en anglais vraiment. Lorraine de Wearing History propose des patrons qui sont repris sur des patrons anciens. Elle a différents types de patrons. Elle a soit des reproductions avec très peu d'informations supplémentaires ajoutées mais qui sont néanmoins très claires et de très bonne qualité. J'ai pu en tester un et j'en suis extrêmement contente. Et sinon elle a des patrons sur lesquels elle a beaucoup plus travaillé qui sont des patrons multi-taille avec des instructions modernes adaptées aux gens qui commencent le costume historique. Elle a aussi fait plusieurs tutoriels en vidéo, je recommande son travail vraiment super. Je dois dire un petit mot de Anachronism in Action, je vous mettrai tous les liens en dessous. Elle a fait un Kickstarter pour des pins, j'en ai acheté deux qui sont super. Elle propose elle aussi des patrons alors qu'ils sont en unitaille, ce sont les patrons des costumes ou des cosplays qu'elle a pu faire. Ils ont l'air assez sympas, mais je ne les ai pas testés personnellement. Une autre dont je n'ai pas testé directement les patrons mais dont j'ai un livre, c'est Cassidy de Mimic of Modes. elle a aussi une boutique Etsy dans laquelle elle propose des patrons relevés sur des vêtements anciens et qui sont multi-tailles. Son livre Regency Woman est vraiment pas mal donc je vous la recommande aussi. Une autre créatrice dont j'apprécie beaucoup le travail c'est Barbara de Royal Black Couture Là on n'est plus dans le costume historique, on est dans la corsetterie moderne Elle a une boutique Etsy dans laquelle elle propose non pas des patrons mais des tutoriels qui sont extrêmement détaillés pour faire des corsets, des tenues ou des éléments de tenue Ces tutoriels sont extrêmement détaillés Elle a également un Patreon sur lequel elle propose régulièrement des tutoriels L'accès en avance à ses réalisations ou à, en exclusivité des images de son procédé de travail. C'est un des très rares Patreons auxquels je suis abonnée depuis un certain temps et je ne regrette absolument pas. Je vous avais parlé dans une vidéo précédente du livre de Lucy Emke de Wasted Creations, qui est là encore un livre de corsetterie moderne, il faut savoir que Lucie propose aussi ses patrons à la vente, je vous mets encore le lien en barre d'information, ça peut être intéressant plutôt que de devoir les redessiner d'après le livre de pouvoir directement les avoir. PDF. Mes recommandations de youtubeurs et youtubeuses à regarder. Alors là c'est compliqué parce que d'un côté mes intérêts et ce dont je traite sur la chaîne ce n'est pas limité au costume et de l'autre je n'ai pas beaucoup de gens à vous recommander par exemple en français au niveau costume et surtout au niveau costume historique et en français globalement je suis beaucoup moins de petites chaînes qui auraient peut-être besoin d'un coup de pouce. Du coup je vais vous faire deux listes, les gens que j'aime beaucoup en français sur différents thèmes et la même chose en anglais. Pour la couture en français j'ai une recommandation qui est couture débutant surtout si vous êtes comme le nom l'indique débutant. Les vidéos de Margot sont pleines d'énergie et très accessibles, très pédagogiques, vraiment j'aime beaucoup même si personnellement je ne suis pas débutante, c'est une des chaînes que je regarde régulièrement. Pour ce qui est du bullet journal en français, je regarde beaucoup les astuces de Margot et Lou Lacoste qui ont deux styles très différents mais c'est des styles de boulettes qui restent quand même très dessinés, très orientés, artistiques. Je sais que tout le monde n'est pas forcément dans cette optique mais moi ça me plaît. J'ai deux chats complètement fous dans la pièce en fait, j'attends le moment où ils vont passer entre moi et l'écran. Bon l'anglais maintenant je commence par le bullet journal, je regarde beaucoup les vidéos de Plant Based Bride Encore une fois c'est un style très illustré, il y a beaucoup de dessins J'aime beaucoup aussi les vidéos qui sont plus discussion générale d'Elisabeth qui sont très positives et bienveillantes et qui font du bien à regarder du bien à l'âme en général. Maintenant pour le costume historique, j'ai découvert récemment Stressed qui est extrêmement drôle et enlevé. Vraiment j'ai littéralement éclaté de rire devant certaines de ses vidéos. Il y a également Elin Abrahamson qui est une couturière costumière suédoise qui fait des vidéos absolument magnifiques avec une lumière splendide. Globalement, si vous voulez des vidéos de costume, de faux costume fantasy, du vintage, du cosplay, du costume historique, regardez toutes les vidéos qui sont sorties pour Cocovid. Je vous mettrai la playlist par là. Les chats. Vous allez avoir non seulement plein de vidéos extrêmement informatives, il y a des panels qui sont super, mais vous allez aussi découvrir plein de nouvelles chaînes. Allez-y, c'était génial. Quelle est ma couleur préférée alors mon nom de chaîne vous indiquera peut-être que j'aime vraiment bien le vert mais j'aime aussi le turquoise, le bordeaux, le marron, le moutarde, le noir c'est pas mal aussi j'aime bien un peu toutes les couleurs en fait du moment qu'il y en a plein. Perle ou brillant brillant, mais globalement, de l'argent et des pierres semi-précieuses, c'est plus mon truc. Un événement costumé où j'ai toujours rêvé d'aller. Comme je disais, je suis une ermite. Du coup, les événements costumés, dans la réalité, ça a un certain nombre de contraintes qui font que... Oups, c'est compliqué. Si on oublie ce genre de considération, comme aussi de côté, les contraintes de budget, d'espace, de temps, j'ai toujours été fascinée par l'effervescence que je vois se déployer au moment de la convention costume college aux états unis Mais c'est loin, c'est cher et il y a plein de monde Mon cocktail favori Je ne bois pas d'alcool en fait Du coup une piña colada sans alcool c'est pas mal Mais dans l'absolu ça c'est le mieux. Donc pas le lama, le thé. Une costumière ou un costumier que j'aimerais rencontrer. On en revient au même truc. J'ai du mal à communiquer avec les gens. Du coup, je suis entre la Plante verte et le moment où je reconnais quelqu'un et où je me jette sur cette personne dans mon fangirl total en lui disant j'adore ce que tu fais, c'est trop bien, on va être amis viens, viens, s'il te plaît, s'il te plaît, et là en général en fait je fais peur aux gens, donc toujours dans l'absolu en imaginant que je réussisse à être quelque part entre ces deux extrêmes, j'aimerais beaucoup rencontrer un jour Mériade de Before the Automobile juste pour voir de près les merveilles et le goût, unis ou motif et vous me posez cette question juste après la vidéo sur les poches. J'adore les motifs, j'adore tous les motifs, j'adore même les motifs qui piquent les yeux aux gens qui sont autour de moi. Pas trop les rayures en général, mais les fleurs, les... tout ce qui est un petit peu bizarre. Et j'ai un amour immodéré pour tout ce qui est indienne. Pour les impressions sur coton des années 1830 dont on a l'impression qu'elles sont beaucoup beaucoup plus modernes. Et pour les grands motifs sur les brocards de soie des années 1890. Est-ce que je préfère utiliser un patron du commerce ou faire mon propre patron Là-dessus, je pense que mon évolution et la période où je me suis lancée ont beaucoup joué. Quand j'ai commencé la couture historique, il y avait beaucoup moins de petites marques de patrons qu'aujourd'hui. Il était beaucoup plus compliqué de les faire venir jusqu'en France parce que la grande majorité, ce n'est toutes à l'époque, venait des États-Unis. Il y avait des périodes chez lesquelles il n'y avait rien de disponible, à part des diagrammes dans des livres. Du coup, j'ai utilisé quelques patrons, mais généralement, il fallait toujours que je revienne à des livres, des diagrammes, des méthodes de coupe anciennes ou récentes. Du coup j'ai vraiment pris l'habitude de faire mes propres patrons et j'ai même pas forcément le réflexe de me dire je vais qu'est ce qui existe comme patron pour cette tenue. Maintenant c'est même devenu une partie du processus que j'aime bien faire les modifications du patron, l'adapter à mes mesures, ça tombe bien vu le métier que j'ai choisi. Quelle est ma période favorite Les années 1890, au cas où ça ne se voyait pas, et pour finir une chose que vous ne savez pas sur moi. En fait, mon œil droit ne sert quasiment à rien. Au maximum, à une période où je portais des lentilles, on a réussi à me mettre une correction qui m'a mené à deux dixièmes de l'œil droit. Autant dire qu'il me sert à me repérer vaguement dans l'espace. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, je me suis bien amusée à faire cette petite vidéo de présentation, j'espère qu'elle vous a plu aussi, si vous aimez mon contenu, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas, si vous voulez soutenir Green Martha vous avez dans la barre d'informations en dessous les informations pour me contacter pour des commandes, vous avez également les liens vers mes deux boutiques en ligne dans lesquelles je propose des articles textiles, des, principalement des accessoires imprimés en linogravure et des illustrations imprimées sur sur différents supports. Tout est là. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt. Et voilà, le fantasy, le cosplay, le costumisme. La couverture a bougé de 2 mètres. Pourquoi c'est difficile de parler On passe du côté de l'anglais pour patronner des corsets.